Okay, it's now time for member statements. Déclaration des députés. The member for Brampton. <coughs> Député. Député de Niagara Centre, merci, Monsieur le Président. Un bénévolat met l'accent sur le nettoyage des aiguilles pour la sécurité Katien Soul et ses amis ont formé un groupe de réduction des dommages sanitaires sous les ponts pour la collecte de seringes et autres accessoires. Je voudrais les féliciter que ce soit dans la région et d'autres centres pour un centre de sensibilisation et un autre groupe dont la le directeur Glen Walker, je connais très bien, et il a lancé l'idée d'un centre sécuritaire d'injection et d'avoir et nous souhaitons avoir davantage de sites. Ce gouvernement a diminué les sites d'injection au moins à Niagara. Nous avons des groupes et des personnes qui s'approprient le dossier. Ils font le travail sur le terrain et je les remercie pour le travail que vous faites. Merci. Député de Simcoe Nord. J'ai l'honneur de vous présenter une résidente extraordinaire de Simcoe Nord, qui est la de l'Ordre de la Playade grâce à ses contributions à la communauté franco-ontarienne. Je vous présente monsieur Martin Lalonde. This afternoon, M. Martin Lalonde, who is in attendance with us today, will be presented with an, the award during an investiture ceremony hosted by the Honourable Lieutenant Governor. The Order de la lors de la playade est distribuée à tous ceux qui se ce sont et qui ont fait la promotion de la langue française. C'est une reconnaissance de M. Lalande, qui, pendant des années, a fait la promotion de la langue française à Sepco Nord. Il est un pilier dans ma circonscription. Au début des années 2000, il a créé le Musée vivant de La Fontaine en tant que président du festival. Il l'a organisé il a participé au concours pendant cet événement de trois jours. Martin est très actif dans les clubs Richelieu, dans la région de La Fontaine et de Panetang. Et, et il a également écrit des articles dans le groupe du VRIV. En tant que leader parlementaire, M. Lalonde a contribué à la société qui existe depuis 400 ans. Je pour vos contributions et amérez-vous féliciter pour vos accomplissements. vous mes joindres en fiat, M. Martin Lalonde. Déclaration des députés, windsor de Comsey. bonjour. Demain, les sapeurs-pompiers de Windsor et Detroit auront une cérémonie spéciale sur le pont de la Confédération. C'est en commémoration, pardon, c'est à la mémoire de l'incendie il y a plusieurs années. Et lorsqu'il y a eu un incendie après Benuit et en raison des vents, l'incendie a détruit le centre commercial et la brigade de bénévoles n'a pas été en mesure de maîtriser l'incendie. Et finalement, de l'autre côté, sont venus à Windsor et ils ont réussi à sauver l'hôtel et d'autres en endroits le matin suivant. Le secteur commercial se trouvait ensemble, mais le village a été sauvé grâce aux sapeurs pompiers de Détroit. Pour leur appréciation, Windsor leur a donné une trompette en argent. Avant les systèmes d'annonce publique, c'est les trompettes qui étaient utilisées. C'est un symbole de commande pour les services de pompiers. Et ce sera maintenant le centre des événements c'est un signe d'amitié entre les deux services d'incendie des deux villes au cours des dernières années ont donné de l'aide à Détroit. C'est une façon éloquente pour les héros pour célébrer 170 ans de partage. Déclaration des députés. Député de Toronto. merci, Monsieur le Président. Il y a deux jours, j'étais troublé d'entendre que l'affaire de, des affaires juives ayant mené des, des essais sur les Palestiniens, c'est une manifestation de l'antisémitisme pour justifier la persécution des Juifs pendant des années. Et la définition d'antisémitisme, une définition qui est utilisée dans le monde, est d'utiliser une image associée avec l'antisémitisme. Et cela se, se passe dans notre école où les jeunes sont, euh, peuvent être très impressionnés. Selon Statistique Canada, un crime antisémitisme se produit tous les heures. Une augmentation de 60 en 2016, 60 de plus que 2016. Pour les les les crimes de haine, ce sont les Juifs qui sont le plus souvent ciblés. Et le conseil scolaire de district et le bureau des Juifs veulent faire de la sensibilisation. Nous voulons savoir quelles sont les mesures pour demander des cons à ces personnes pour que l'épisode 1E fasse partie du passé. Merci. Déclaration de député. Député de St. Catharines, une fois de plus, je voudrais porter à l'attention de la Chambre des barrières ou des obstacles qui devraient être installés sur le pont pour empêcher les gens de se suicider. Depuis 2018, six personnes se sont suicidées sur le pont de Sainte-Catherine, un pont régional. La semaine dernière, le ministre des Transports. Quand la responsabilité de la ville, l'expert ont dit dans la région, ont déclaré que ces obstacles feront la différence comme ils l'ont fait à Toronto, à la rue Bloor. Non seulement les obstacles empêchent les stratégies, pardon, les tragédies de Sainte Catherine, mais offrent une protection pour les personnes, pour les véhicules sous le pont. Et ces obstacles et ces barrières sauvent des vies. Et cela, sous, sous le pont à Sainte-Catherine, je voudrais rappeler au ministre des Transports que le ministre a une responsabilité pour protéger les conducteurs de l'autoroute 406. Par conséquent, le ministère doit contribuer aux obstacles et de participer aux discussions avec la région de Niagara concernant la mise en œuvre de ces obstacles ou des barrières qui sauveront des vies. J'ai hâte de rencontrer le ministre à cet égard. Député de Scarborough-Gilwood, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole en chambre et de parler au nom de mes commettants. Le week-end dernier, le club retiré a tenu une, un budget, pardon, collecte de fonds et aucun député PC ne s'est présenté pour le déjeuner. Nous avons eu un excellent déjeuner avec des discussions et ce qui en est ressorti, c'est que Dockford et son budget d'austérité est un autre air intervention du président et veuillez faire renvoi aux députés par leur circonscription ou le premier ministre. En fait, c'est le budget le plus conservateur, malgré une économie florissante en Ontario, des coupes au secteur, secondaire à la hauteur de 700 millions de dollars et coupe l'assistance sociale à un milliard de dollars et en augmentant le ratio élève-enseignant et une coupe de 49% au budget des Autochtones. Ce budget demande que le gouvernement que sa priorité en fonction de leur, c'est-à-dire le casino, le jeu, la bière et l'alcool. Aucune pauvreté, aucune mesure contre la lutte de la pauvreté. Voilà les axes prioritaires du gouvernement. Député de Chatham-Kent, Middleton, aujourd'hui, je voudrais féliciter le travail dans ma circonscription par le Centre de traitement des enfants. La vie de chaque enfant est appréciée et les programmes font un excellent travail qui aide les enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans pour développer leur plein potentiel. Ils aident les collectivités et réalisent qu'un enfant avec des besoins particuliers est très important pour les familles et les collectivités. Lorsqu'un enfant a un handicap, on voit qu'il y a une montagne, une montagne à, su, à surmonter, mais avec un soutien, cet enfant, sans soutien, l'enfant ne peut pas se développer et les soutiens qui existent ne font rien à la situation des services non connectés. Voilà pourquoi le centre de traitement et d'autres groupes sont intervenus pour s'assurer que tous les programmes et services se trouvent au même endroit gérés par la localité en fonction des besoins. Et l'un élément essentiel, c'est de travailler avec les conseils scolaires pour l'intégration des élèves avec des besoins particuliers dans, en salle de classe pour un environnement sécuritaire. Les champions comme le centre de traitement font un excellent travail pour aider les enfants avec des besoins particuliers pour les intégrer dans les collectivités et dans les écoles. Député de Brampton Centre, Monsieur le Président, c'est un honneur aujourd'hui pour célébrer le mois du patrimoine sec. Les secs sont ici depuis plus de 100 ans. Ils ont contribué de façon importante au Canada. La contribution enrichit notre collectivité pour une, meilleure pour une meilleure province. Nous allons célébrer le mois des Noirs en février. Maintenant, nous célébrons le mois des SIC. Dans un monde avec davantage de racisme, de division, il est plus important que jamais pour profiter de l'occasion d'en apprendre davantage sur les autres. Les cycles ont été diminués avec de l'intolérance, avec des mesures qui créent des conditions de haine et de racisme. Voilà pourquoi le mois des Sikhs est si important. Pa pourquoi? Parce que cela permet de sensibiliser la population ce que sont les Sikhs, leurs croyances et leurs valeurs. Je voudrais féliciter la fondation des Sikhs avec Brampton qui ont tenu des événements. Je leur... Je les félicite pour le travail et les événements et j'ai hâte de participer à des événements axés sur le patrimoine SIC en avril. Parole en SIC. Merci. Député de brantford brant c'est toujours un honneur pour moi de prendre la parole. Je voudrais parler des athlètes de ma circonscription. Neil McDonald, Carrie Lane, Jacob Potts, récemment participé aux Olympiques spéciaux à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. Il y a eu plus de 7000 athlètes, plus de 60 pays et des milliers de bénévoles qui ont participé aux activités. Au budget, Neem, Donald a gagné deux médailles d'argent. Lane a gagné une bronze et un argent. Ils ont gagné quatre médailles. C'est exceptionnel. En athlétisme, ils ont gagné le relais 100 mètres et quelqu'un terminé terminé septième. Avant, ils ont fait plusieurs activités à Dubaï, ils ont vu la grande mosquée, et après les Jeux, ils ont fait des choses uniques, comme aller dans le désert et sur les dunes. Ces athlètes sont remarquables, et je voudrais leur laisser savoir que nous sommes fiers pour leur dévouement, leur engagement et leur passion. Merci à Neil, Kerry et Jacob. Pour moi, vous êtes une inspiration. Déclaration de député. Député de Mississauga, Mountain. Le week-end dernier, j'ai eu l'occasion de célébrer Ousaki sur le jour de Ousaki en 699, et le gourou a créé le Kalsa un guerrier pour protéger les innocents de toute forme de persécution religieuse partout dans le monde. Et les six se réunissent pour penser à cet événement historique. qui c'est le jour de célébration. Et les familles se réunissent dans le temple pour remercier Dieu pour les récoltes et prier pour la prospérité à venir. Et on pense que Gunda est descendu sur Terre et pendant les guerres de Ganga. Et nous célébrons également les, avec les Tamils, les Hindus et d'autres collectivités et par les bouddhistes également le Bossaka pour célébrer la naissance de du prophète, pour respecter les croyances, pour célébrer la croissance et se rappeler les valeurs partagées, que ce soit sur le plan culturel et religieux, Vasaki célèbre le progrès. Je crois que les festivals nous aident émotionnellement et davantage de possibilités pour nous réunir et sur cette semaine particulière, je demande à tous et chacun de célébrer et les festivals ensemble pour, co pour construire un meilleur monde rempli de joie et de bonheur. Merci. C'est la fin des déclarations des députés. Rapport de comité.